Bonjour, je m'appelle Isabelle Gonzalez, je suis artiste chorégraphique et chorégraphe et je suis administratrice sortante de l'ADAMI. Alors, je voudrais d'abord vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, c'est celui de la rémunération de nos œuvres sur Internet. Euh, à ce sujet, je voudrais vous citer euh, tout de suite euh, l'intitulé de la dernière euh, directive européenne qui est l'intitulé donc de l'article 18 euh, « Le principe de rémunération appropriée et proportionnelle », qui ne vous en dira pas plus, malheureusement. Donc euh, cette question euh, rejoint bien évidemment celle de la globalisation qui implique au premier plan les, les GAFA et les grands acteurs des médias internationaux. Alors là-dessus, évidemment, l'ADAMI a tout son rôle à jouer hein, et est directement impliqué. Alors euh, justement, pour que nous puissions défendre nos droits, euh, ben, il est important que le CA conserve euh, toute son influence et puisse avoir tout pouvoir de décision. De là, euh, la question de la dernière euh, réforme statutaire, euh, dont je vais vous entretenir, euh, qui est celle qui, dernièrement, a réduit notre conseil d'administration euh, de 34 administrateurs à 15, 24 administrateurs, à savoir euh, un tiers de moins. J'ai combattu avec d'autres la réduction du nombre d'élus et je m'engage à ce titre à continuer de le faire si je suis réélu. Parce qu'au-delà de l'efficacité, il importe qu'il existe une pluralité de paroles afin que vous soyez mieux représentés. Et pour finir, si vous êtes pour une rémunération de notre travail sur Internet euh, sur le modèle de la copie privée et dont dépendent aussi les montants alloués à la création, merci de soutenir ma candidature.